toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de décembre, euh, nous allons parler de Jupiter étant donné que la planète d'abord est la planète du mois, hein, puisqu'elle est la planète maîtresse du Sagittaire, mais surtout parce qu'elle change de signe après avoir occupé donc le sagittaire toute l'année, ou elle n'a pas été toujours... Hein, ça a quand même été mouvementé, eh bien euh, là je vais vous dire, ça va pas du tout être mouvementé, elle rentre en, en Capricorne, chez saturne, et donc là elle va se poser, hein, et puis euh, elle va, il va falloir être sérieux, il va y avoir de la rigueur, il va y avoir euh, hein, euh, vraiment euh, des freins, euh, va falloir appuyer sur le, la pédale du frein dans plein de domaines et ça n'est pas plus mal. Bon, elle commence son cycle annuel, donc euh, avec une, un bon aspect, hein, euh, avec Uranus, et cela nous indique qu'il va y avoir des progressions cette année. Elles seront lentes, elles seront à construire petit à petit, mais il va y avoir des progressions. Je ne pense pas que ce Jupiter en Capricorne soit euh, du tout euh, mauvais. En ce qui vous concerne, vous, les balances, elles occupent votre secteur euh, de la famille, de l'intimité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, on sait que Jupiter est un amplificateur, hein? Euh, alors euh, elle va amplifier la famille. Peut-être que la famille va s'agrandir ou que vous allez déménager dans un endroit euh, qui sera plus grand. Hein? Il y a euh, de toute façon euh, quelque chose qui va augmenter. Alors il y a aussi le côté émotif hein, euh, euh, dans, dans le secteur 4, pas dans le fait que ce soit en capricorne, parce que le capricorne au contraire va euh, vous, euh, vous inviter à contrôler vos émotions. Donc hein, vous allez osciller entre trop d'émotions et le contrôle des émotions, et je pense que vous allez trouver le juste milieu, ce qui est une bonne chose, parce que parfois vous êtes un petit peu trop émotif. On continue avec Mercure. Alors Mercure, vous le savez, c'est votre planète d'échange, mais c'est aussi la planète qui gère vos journées, hein? elle gère vos horaires, euh, la façon euh, euh, dont vous allez euh, passer la journée, et les démarches que vous aurez à faire, les contacts que vous aurez à prendre, les personnes avec qui vous allez échanger, bon... Euh, Mercure va être bien disposée <rire> par rapport à la balance, hein? elle va... À partir du 9, elle sera en sagittaire, donc justement dans un secteur mercurien. Donc il y a un, deux fois, euh, ça double les capacités de mercure. Bah C'est-à-dire que vous allez énormément échanger, énormément euh, vous informer peut-être euh, ce mois-ci, avoir euh, peut-être énormément de rendez-vous également, euh, de personnes avec qui vous serez en contact, tout ça, ça va... il va y avoir du mouvement, ça va beaucoup bouger et ce sera positif, hein, ça, ça... comment dire... Euh, je pense que vos affaires s'emporteront très bien, vos affaires euh, étant en gros euh, le mot qui réunit le fait que vous travaillez dans une société ou que vous êtes indépendant, que vous avez un commerce, vous voyez, c'est euh, en fait, c'est tout ce qui est relié au, au travail hein, et au fait que vous gagnez quand même de l'argent en travaillant. Euh, parce que les affaires, ça peut rapporter, hein. Donc, euh, et euh, je pense justement que ça va rapporter, euh, étant donné, on va le voir tout à l'heure, que vous aurez une planète euh, forte euh, dans votre secteur d'argent. Donc euh, bon, un très bon mercure qui va être aussi, euh, comment dire, qui va faciliter également euh, vos relations avec votre entourage proche, que ce soit vos frères et sœurs, vos enfants, des personnes de la famille, en tout cas, vous serez tellement sympathique, tellement avenant et ouvert hein, avec ce, ce mercure en, en, en sagittaire, qu'on ne pourra que venir vers vous, être attiré par votre votre charme, parce qu'en général la balance a beaucoup de charme, et votre discours aussi, votre manière de vous exprimer, vous aurez de l'humour, vous prendrez les choses, vous voyez, euh, euh, contrairement à ce que dit le Capricorne qui est, hein, vous demande d'être sérieux, bah vous aurez peut-être un, un, une espèce d'esprit de contradiction qui fait que vous, y a, bah certaines choses vous les prendrez moins au sérieux, et, et surtout avec humour. on en vient à parler de Vénus, de, à parler d'amour hein, avec Vénus. Euh, et <rire> bon, elle peut pas dire qu'elle sera très passionnée ce mois-ci, qu'elle sera très chaude, euh, au contraire, elle est un petit peu froide puisque elle va être euh, bon, en Capricorne jusqu'au 20 du mois, donc euh, sous la férule de Saturne. Donc elle va être euh, euh, soit sérieuse, soit trop sérieuse, soit trop... Bon, et trop raisonnable, hein, ça va avec. Soit euh, bah, vous serez un petit peu froid, vous aurez l'impression que vos sentiments euh, sont moins chaleureux que d'habitude, ou que c'est l'autre hein, qui est moins chaleureux que d'habitude. Mais en même temps, il y a quand même une notion euh, de solidité, hein, de construction, de euh, vous voyez, avec Satur, avec Vénus chez Saturne, euh, bon, peut-être aussi que vous êtes seul, mais vous construisez, même si vous êtes seul euh, célibataire, vous construisez euh, quelque chose de positif euh, qui va vous permettre d'être bien euh, avec vous-même, hein, parce que c'est quand même important d'être bien avec soi-même. C'est d'ailleurs l'objectif que vous devriez avoir ce mois-ci, hein? apprendre, même si vous êtes en couple, apprendre à être bien avec vous-même en votre propre compagnie et ne pas avoir tant besoin de l'autre pour vous sentir exister. Vous existez par vous-même, ça c'est une chose qu'il faut que vous gardiez dans un coin de votre tête, euh, bon, je sais que vous avez besoin d'exister à travers l'autre ou les autres, mais ce serait bien que vous appreniez aussi à, à, à exister juste par vous-même et à apprécier qui vous êtes, vos qualités comme vos défauts, hein, à vous accepter tel que vous êtes, c'est ce que vous demande cette Vénus en Capricorne, seulement elle est beaucoup trop rapide pour que ça ait un impact important. En revanche, l'année prochaine, fin euh, donc 2020, euh, non, c'est même pas l'année prochaine, c'est en 2021 qu'il va y avoir une, une boucle de Vénus en Capricorne et qui, vous, qui ira dans ce sens, justement, de, de vous apprendre à être bien avec vous-même. Il nous reste euh, à examiner ce que fait Mars. Hein? Et Mars, euh, je vous ai parlé d'argent tout à l'heure, hein? eh bien elle occupe votre secteur euh, d'argent justement. Et alors vous allez mettre toute votre énergie, euh, toute votre volonté et votre détermination dans, euh, ben dans le fait de, de gagner de l'argent, de ramener de l'argent euh, à la maison, hein, et euh, bon, je pense que vous allez y arriver parce que Mars va plutôt faire de bons aspects, euh, elle, les, la dissonance avec Uranus c'était fin novembre, donc il euh, n'y a plus de problème, là elle, oui, elle va faire que des bons aspects quand on y réfléchit, elle va être en bon aspect avec euh, Neptune, avec euh, Saturne et avec Pluton. Donc euh, je veux dire, toutes vos, vos espérances peuvent se réaliser. Si vous comptez euh, terminer l'année en faisant un bon chiffre, hein, euh, quelle que soit votre activité, eh bien je pense que vous pouvez euh, vous faire confiance, faire confiance à votre intuition, à votre instinct, à ce que vous dicteront vos petites voix euh, intérieures. Alors il y a une autre dimension chez Mars, hein, il y a la dimension euh, un petit peu agressive, euh, euh, peut-être qu'il faudra vous montrer offensif, si on vous doit de l'argent, euh, vous aurez à le réclamer, hein? on ne vous l'enverra pas en temps et en heure. Il faudra vraiment euh, faire quelque chose, euh, mettre le point sur la table si, le, si, si ça s'avère nécessaire, parce qu'il euh, y aura un petit peu de mauvaise volonté de l'autre côté euh, pour vous payer. Alors ça peut venir du fait que ce sera ralenti pour x ou y raisons. Hein, Jupiter en capricorne, je vous dis, elle va mettre hein, un petit peu des freins de tous les côtés, parce que euh, elle vous dit que le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire pour construire et pour euh, avoir des bases solides dans ce que vous voulez construire, et s'il n'y a pas de base solide, ça s'effondrera hein, au premier coup de vent. Euh, donc euh, bon, je crois qu'il faut que vous acceptiez euh, que euh, les choses n'aillent pas aussi vite que vous le voudriez, et bon, réclamez hein, si vous avez besoin de dépenser votre énergie de cette manière-là! Mais de toute façon, bon, euh, les choses sont plus ou moins ralenties quand même.